Yeah, salut les gars, c'est Aurélien François, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester l'hydro-diping. Pour ceux qui ne savent pas, l'hydro-diping, c'est une méthode de peinture qui se fait avec de l'eau. C'est super répandu sur YouTube. On va asperger en gros avec des bombes de peinture le dessus de l'eau et on va plonger les objets dedans pour en ressortir normalement un design qui devrait être super sympa. On voit surtout des gars qui customisent leurs chaussures, les Air Force, les Yeezy, tout ça. Aujourd'hui, je vais le faire avec des accessoires que j'utilise pour le vélo. Mon casque, on va customiser ainsi qu'une paire de chaussures que j'utilise pour le vélo justement. Donc... Euh deux produits bien cool comme ça on va suivre les étapes ensemble je l'ai jamais fait j'espère que ça va marcher donc pour réaliser ça et eh ben il va falloir que je me rende dans un atelier de bricolage pour récupérer les de peinture le bac pour l'eau deux trois petits ustensiles, du scotch des ciseaux donc c'est parti on va à l'atelier et on se retrouve ici pour commencer la customisation c'est parti <musique> retour du magasin de bricolage j'ai acheté pas mal de peintures donc pour réaliser cette hydro il vous faudra une grosse caisse je l'ai prise assez grosse puisque l'idée c'est de faire rentrer une chaussure donc là ça va rentrer nickel mais aussi un casque en fait la taille de la cube va dépendre de l'objet que vous souhaitez mettre au niveau des peintures je me suis régalé j'en ai trouvé des magnifiques alors déjà il faut choisir une peinture plutôt type métal, carrosserie, un truc qui partira pas à l'eau. Pour commencer, j'ai pris une bombe de peinture blanche. Ça va me servir à faire ma sous-couche puisque je vais tout peindre en blanc pour commencer. Comme ça, tous les reliefs, tous les dizaines que je vais faire, ils ressortiront beaucoup mieux sur un fond blanc plutôt qu'un fond noir par exemple ou violet pour mes chaussures. Donc la bombe blanche, ça ça sera la base, sera la première étape qu'on va faire tout à l'heure. Après, je me suis régalé, j'ai pris plein de couleurs. J'ai pris... Un noir avec effet paillette. Là je sais pas si on voit le bouchon là Voilà normalement ça devrait faire cet effet là Je pense que ça peut être magnifique comme détail J'ai pris une bombe rose fluo Pour la petite touche couleur J'ai pris aussi du orange fluo Voilà donc là on est sur les touches colorées J'ai pris... Du rouge, du bleu, j'ai pris du noir, ça va toujours servir et j'ai pris pour terminer, j'ai pris un vernis. Voilà qui va me servir à finir ma déco, je pense pour le casque notamment les chaussures, on verra si c'est utile. Pour terminer également, j'ai besoin d'un cutter mais ça je l'avais déjà donc je l'ai pas acheté et j'ai pris également du scotch, scotch ordinaire, un scotch en plastique pour pouvoir délimiter tout ce que je vais pas vouloir peindre et ben je vais le recouvrir d'un scotch j'ai pris aussi des gants, je les avais chez moi pour éviter de se peindre les mains. Donc voilà, on a tout normalement pour faire l'hydrodyking. On va commencer par recouvrir toutes les parties que je vais pas vouloir peindre. On va commencer par la chaussure. Donc la chaussure ça a les j'en ai pas besoin, on va enlever les lacets. Je vais enlever la semelle aussi, ça ne sert à rien. Ce que j'ai envie moi, c'est de garder toute cette bande noire, la semelle, tout ça, on va garder. Ce que je vais customiser, ça va être surtout le côté. Donc là, on choisit, c'est vous qui choisissez avec votre scotch les parties que vous souhaitez customiser. Là, je protège toute la partie du bord. Et là, ce que j'ai envie, c'est de garder cette partie-là. Ça, je vais la laisser violette. Et là, tout là, on va se mettre à la peinture. Du coup mes deux paires chaussures sont préparées pour euh, accueillir la première sous-couche blanche Pour que ça puisse ressortir maximum tous les effets Je me suis créé un petit atelier peinture, c'est très simple Là on met un carton, on met ça sur un petit, une petite table Et c'est parti Voilà donc la première sous couche blanche elle est terminée Les chaussures on va attendre maintenant qu'elles sèchent Il faut à peu près 30 minutes On va maintenant attaquer le casque Il y a un petit truc complexe C'est qu'il va falloir dissocier la coque de la mousse qui est à l'intérieur Là il y a une petite technique normalement C'est collé mais ça doit se décrocher Si on force un petit peu surtout que celui là Il est un petit peu vécu de casque Donc normalement ça devrait aller voilà. Je vois que ça vient Voilà, voilà donc du coup comme ça j'ai mon casque en deux parties Après si vous voulez pas vous embêter à décoller Je sais pas même d'ailleurs si c'est très intelligent d'avoir décollé ça est-ce que ça va changer l'utilité du casque bref sinon il suffit bah, de protéger comme j'ai fait pour les chaussures, protéger l'intérieur et tout ça du coup moi, il me reste plus qu'à cacher les lanières j'ai pas envie qu'elles soient peintes et après bah, on va recouvrir bah, tout le casque en blanc voilà le casque, il est peint aussi en blanc, maintenant on attend à peu près 30 minutes et puis on va commencer bah, l'hydro-diping, j'ai trouvé, allez c'est parti Et l'idée ça va être maintenant de choisir le mix de couleurs qu'on va vouloir donc moi là pour les chaussures j'ai envie de choisir quand même euh, quelque chose comme une base noire. noir et rose ça peut aller pas mal ensemble et puis je vais rajouter une petite touche de bleu. Donc l'idée ça va être de créer une espèce de petite pellicule de peinture au-dessus de l'eau et on va ensuite poser le casque ou les chaussures délicatement. C'est ça qui va me permettre de réceptionner toute la peinture sur euh, bah, toutes les surfaces qui sont en blanc je en fait finalement. On essaye, je croise les doigts j'espère que ça va marcher. Allez c'est parti. Je vous conseille de mettre des gants sinon vous allez avoir la main pleine de peinture. Ça, parti. Je vais essayer de mettre la première chaussure, j'espère que ça va marcher, place au premier test, c'est parti Donc là, on va y aller délicatement. Ouais. Là, le but, c'est d'enlever toute la peinture qui y en trop, et là, le résultat... Trop stylé wow. Clac Il n'y qu'à faire sécher. Maintenant, on va rincer la cuvette et on va partir sur la deuxième chaussure. On va essayer de faire à peu près le même design. Ok, deuxième chaussure. Ok. Mm. Là, yes. Là, c'est un petit peu merdé. Trop stylé Oh là là, ça va être magnifique. Du coup, ça fait euh, même violet, en fait. La deuxième, ce que j'ai remarqué, c'est que le bain, ici, il faut bien le nettoyer. Là, je l'ai fait un petit peu rapidement et du coup, il restait des petits copeaux. Et je crois que ça a moins bien marché. Donc, on verra quand ça aura séché. En tout cas, le rendu, je vais essayer d'en prendre une, là, pour vous montrer. C'est juste... Oh, ça va être un truc, à mon avis, magnifique. Du coup, le rose et le bleu, trop content. Ça va trop bien ensemble. Ça m'a fait un violet fluo. Trop stylé. On va laisser sécher. La situation, on va de laisser un maximum de temps et ce que je vais faire c'est que je vais bien laver la cuvette pour euh, attaquer le casque maintenant yes oh non dommage ça a raté ici pas grave on a au moins un côté qui est pas mal lourd là ça a raté, dommage. Et ce qui s'est passé à mon avis c'est quand j'ai voulu remonter tout à la surface, il y a un petit morceau qui est, qui est parti et du coup je suis pas sûr du casque, il y a la moitié qui est bien, la moitié qui on sait pas trop donc euh, écoutez je le laisse sécher quelques heures et puis on se retrouve pour le résultat final dans, bah, pour vous tout de suite sinon pour moi dans quelques heures. Allez c'est parti. Donc là faut être minutieux c'est la partie où si vous enlevez mal le scotch, il y a toute la peinture qui peut partir surtout que là on est sur des chaussures en cuir donc l'accroche elle est moyenne, allez on va essayer ça. Vous mettez les lacets. Concernant le casque, je suis ultra satisfait du résultat. C'est juste magnifique. Ça fait des reflets genre galaxie. Vraiment, vraiment stylé. Donc du coup, là euh, contrairement aux chaussures, là je vais y appliquer euh, une bombe de vernis pour vraiment fixer tout ça. Parce que sinon, chaque fois que je vais tomber avec ou que je vais le rayer, eh ben, on va perdre cette peinture-là qui est magnifique. Donc ce que je fais, je passe un petit coup de vernis et après, bah, pareil, il faudra enlever les petits scotch ici et remettre la base. Il va falloir recoller la mousse euh, bah, dans le casque. Du coup, on passe à l'atelier vernis et on assemble tout ça. Allez, c'est parti. Pour le vernis, j'utilise un vernis universel qui va faire un effet brillant normalement, sans sous-couche, brillant, incolore, sec en 10 minutes. c'est parti voilà, Il me reste plus que maintenant à mettre la mousse à l'intérieur du casque, comme elle était avant. On va essayer de la mettre délicatement, normalement ça devrait rentrer impeccable. Voilà le casque il est terminé et je trouve le rendu magnifique on est sur un esprit galaxy un petit peu comme le maillot qui d'ailleurs est disponible sur mon site internet ça y est il est disponible le maillot galaxy qui est ici vous souvenez il irait très bien avec le casque et les chaussures. Là j'ai rajouté le petit autocollant bomber show pour le détail juste devant. Là j'y verrais bien un gros bomber show en blanc mais j'ai pas les autocollants je sais pas les faire. Si parmi vous il y en a qui sont capables de faire des autocollants genre trages, en lettrage détouré ça pourrait être magnifique d'avoir genre un gros bomber show ici ou des deux côtés Ça peut être un casque vraiment vraiment stylé Dites moi maintenant dans les commentaires Comment vous trouvez cette première réalisation Vous voyez sympa c'est ma première expérience Donc euh, on peut faire mieux certainement Mais j'ai hâte de voir aussi vos réalisations J'espère que je vais ai donné toutes les informations Pour pouvoir réaliser ça Pensez bien sûr à vous abonner Ça fait vraiment plaisir à activer la cloche Comme ça vous êtes au courant de toutes les sorties de mes vidéos C'est le meilleur moyen de me soutenir De lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gars Like you trying to get stuck in it Gotta get it, huh? In the air